Qu'est-ce que ton homme ne peut pas t'interdire dans une relation Les réseaux sociaux. Ça, je, ça, je refuse. Mais pourquoi les réseaux sociaux et Parce que non seulement ça me distrait, mais c'est sur Facebook que moi je cherche mon argent. C'est là que je fais mes publications de marchandises, de commerce. C'est là que je vends. La, la, la, la plupart de mes clients viennent de Facebook. Je ne vois pas pourquoi je vais, je vais stopper les réseaux sociaux et tout. Je ne vois pas. Et... S'il si te dit, en dehors des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il peut m'interdire d'autre euh... La bière, peut-être <rire> Je peux m'en passer quand même, hein? j'ai pas de problème. Ah, d'accord. Quoi voilà. La bière, je peux m'en passer. S'il si m'interdit la bière, ça passe, j'ai pas de soucis. Ok, donc pour toi, les réseaux sociaux, c'est le... Le, le sommet des sommets Chez moi, c'est le sommet des sommets. Déjà que j'ai arrêté une relation à cause de ça. Bon, s'il si te dit... Vu que c'est le moyen par lequel tu gagnes ton argent, s'il te dit « il reste à la maison et chaque fin de mois je te veste ton salaire », qu'est-ce que tu fais Non, c'est impossible. Je ne peux pas accepter parce que mon épanouissement personnel passe par mon boulot. Ça passe par le fait que je sorte, par le fait que je cherche mon propre argent. Je me sens femme, je me sens bien parce que je gagne mon argent à la de mon enfant. Tout ce qu'il me donnera ne pourra pas combler. C'est vrai, peut-être qu'il peut donner plus que ce que je gagne, mais ça ne comblera pas le fait que je veux être épanouie et me chercher par moi-même. Me définir en tant que femme, en tant que femme d'affaires, je ne vais pas devenir euh, une boss lady, comme j'ai l'habitude de dire que je serai. Je ne vais pas devenir une boss lady en utilisant son argent. D'accord, merci. Je vous en prie. Bonne soirée. A vous également. Très joli sourire. <rire> et une autre question. Euh, Qu'est-ce qu'un homme ne doit pas t'interdire dans une relation? Les réseaux sociaux. Non. <rire> si s'il si te dit, euh, je Facebook là, je ne veux plus ça. La, la, mieux la relation finit. Je suis désolée. On ne veut pas m'interdire Facebook. Facebook j'aime Facebook. C'est mon passe-temps favori. Non seulement c'est mon passe-temps, mais c'est grâce à Facebook que j'ai mon gagne pain. Tu peux m'interdire Facebook. Facebook n'est pas seulement un réseau social sur lequel les gens se distraient. Facebook est au-delà de la distraction. Moi, par exemple, Facebook pour moi, c'est un réseau où je, je cherche mes clients un réseau où je partage mes publications, ce qui concerne mon travail. Si maintenant mon homme décide que je n'utilise plus Facebook, comment je vais faire pour avoir mes clients Mais il peut te dire, Sarah. Reste à la maison, ton salaire, je te le donne à la fin du mois. Je ne veux plus que ce soit sur les réseaux sociaux. Non, je ne veux pas le chantage. Je veux pas le chantage pour le salaire. Moi, je préfère travailler et être indépendante. Je ne veux pas que chaque fois que je veux quelque chose, je m'aille demander à mon homme. Ça fait un peu genre, comme si j'étais encore l'enfant de mon parent. Que pour sortir, je dis que papa je veux sortir, demande à un transport. Ça ne fait pas grande dame. D'accord. Merci Sarah. Et... Bonne soirée. Merci, mais alors, à vous. <rire> oui. mmh, une autre question. Euh, Qu'est-ce qu'un qu qu homme dans une relation ne doit pas t'interdire? Euh, je suis très libertine, je vais dire. Oui, on doit, doit m'interdire de sortir, de voir mes copines, même si je suis mariée, parce que moi, je sais faire la part des choses. Ah. Mes amis, je dois les voir. Et je fais pareil. C'est pas que, même dans une relation, chacun a son côté, une petite liberté qu'il doit avoir, ses amis, et il faut respecter ça. Bon, si, si ton gars, ton type, ton homme-là, te dit « les ben je ne veux plus que tu boives l'alcool, qu'est-ce que tu fais ?» Bah, il faut qu'il me donne ses raisons, mais je ne veux plus que tu boives l'alcool comme ça. Mais il te donne des raisons, il dit, il dit Je ne veux plus que tu boives l'alcool. On va discuter, mais bon, je verrai si ça. Je verrai. Est-ce que tu dois de te séparer de, de l'alcool Oui. Ah, ok. Mm -hmm. Donc, mais en retour, toi, tu n'interdis rien Moi, je n'interdis. Non, j'interdis. Je ne peux pas dire que je n'interdis rien. On a souvent ce sixième sens de mauvaise compagnie, où on dit que non, on l'a mis ici. Mais je préfère laisser la liberté de chacun. Je reste dans le respect. Dans le respect. Même si tu veux faire quoi que ce soit vraiment, je ne dois rien découvrir. Parce que si je découvre, donc c'est tout. Mais attends, nous sommes, nous sommes, nous sommes en Afrique. Afrique, euh, y a fait quoi Il y a certaines choses qui passent. Nous sommes certains en Afrique, mais chez moi. Un D'accord. Euh, euh, une autre question. D'accord. Qu'est-ce que ton homme ne peut pas t'interdire Tout. Tout. Tout, parce que euh, j'aime souvent dire que dans une relation, il ne devrait pas avoir d'interdit. Plutôt. Okay. ok. Dans une relation, il ne peut pas avoir d'interdit. Oui, tu reprends oui, oui, Dans une relation, on ne devrait pas avoir d'interdit, plutôt compromis. Compromis, dialogue, dialogue, compromis. Oui. Parce que, à la base, vous entendez, c'est que ton gars, ne, ton homme ne veut pas une femme, peut-être, qui travaille ou qui sort qui, qui, qui, qui. Toi, tu lui dis, non, écoute, voilà, moi, je ne suis pas à l'âge de la pièce, tu vas me dire, je reste assise là à la maison, comme ça, comme ça, comme ça. Tu l'amènes comme ça, et puis, s'il si, est braqué, carré, carrément, et puis, bah, tu fais la rebelle, ou alors vous, vous séparez simplement. Bon, si ton homme te dit là, Alexandra, je ne veux plus que tu boives l'alcool. La vieille, là, c'est fini. <rire> non, il ne peut pas leur dire ça, mais si ça fait un jardin ça sa tête un jour comme ça, il va lui gâcher. Ne me dis pas que... Arrête. Dis-moi peut-être que de temps en temps... Modèle. Modè ou alors, on tempère. Donc, il peut prendre une, deux par jour, par semaine, on va voir. Mais ne dis pas que j'arrête complètement, ça c'est peine perdue. Enfin, c'est la bière qui nous maintient. Vraiment. Ok. Donc il peut rien t'interdire Non. comme je disais, pas d'interdiction dans un couple. Dialogue, dialogue, compromis. Ok. D'accord. Déjà tu es très joli. Merci. Merci. Joli. Jolie Merci. Et bonne soirée. Merci, bonne soirée aussi Béthra. Merci. Espère que le son est sorti. On espère que le son est sorti. C'est sorti. C'était sûrement le ventilateur, t'es dire. Ouais. <rire> Une autre question. Euh, Qu'est-ce que ton homme ne peut pas t'interdire Ah, encore toi. Il ne peut pas m'interdire mes loisirs, mes sorties. Il ne peut pas t'interdire tes loisirs, tes sorties Les sorties, mes balades, il ne peut pas m'interdire, pour rien. Donc mieux, la relation finit Ah non, la relation c'est la base. Tout se, se fabrique à la maison avant de commencer. Donc quand on connaît les principes, on sait ce qu'il a un jour. Mais quand il vient vers vous le premier jour, il ne connaît pas les principes. Quand il vient vers moi le premier jour, il ne connaît pas les principes, mais on établit nos principes. On se parle, on sait ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas, les défauts de l'autre, la faiblesse et la décision de l'autre. Bon, s'il te dit au juge, je ne veux plus que tu bois la bière. Après, après qu'il m'a connu dans la bière ou avant Parce que s'il m'a connu en buvant, il va manqué. J'ai dit aujourd'hui, il te dit, je ne veux plus que tu boives la bière. Non, il n'y a personne. Il sait qu'il n'a plus besoin de lui. Non, j'ai tout eu. Mieux ou la relation est finie Ça a fini, il a eu mes enfants. C'est <rire> important. Ok, merci. <rire> Oh, plaisir. Bonne soirée. Une autre question. Euh, Qu'est-ce que ton homme ne peut pas t'interdire Mon homme ne peut pas m'interdire de travailler, de bosser. Ton homme ne peut pas t'interdire de travailler Non, parce que euh, ça me permet de me réaliser. Ok, mais si ton homme te dit. Reste à la maison et je vais te donner ton salaire. Qu'est-ce que tu fais Ça ne suffit pas parce que cela il va de mon épanouissement. Alors sans ça, je me sens diminuée. Je ne peux pas tout attendre de lui. J'ai besoin, moi également, de me réaliser. Ok. Et est-ce que toi, tu peux interdire quelque chose à ton homme Il s'interdit, oui. Par exemple, quoi Tu peux lui interdire quoi Je lui interdis de me tromper. Tu l'interdis de te tromper. On dit je l'interdis, c'était bien coupé. Tu l'interdis. <rire> oui, allons-y. Non, allons-y. Bon, je l'ai interdit de me tromper. Ce que je peux interdire à mon homme, c'est de me tromper. Ok, tu l'as interdit de te tromper. Voilà. Ok. Euh, déjà, merci pour les réponses. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci à vos temps. Ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> Et une autre question. Euh, L'autre question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ton homme ne peut pas t'interdire euh, Il ne peut pas m'interdire euh, ma joie de vivre, par exemple, faire des sorties comme celle-ci. Donc, votre homme peut tout vous interdire, sauf les sorties, euh, vous les, sauf la détente Oui, la détente, parce que je le fais dans le respect aussi de, de ses, ses convenances. Mais est-ce que vous pouvez interdire, est que vous, vous pouvez interdire quelque chose à votre homme? Je peux lui interdire, par exemple, le fait de passer une nuit dehors sans justificatif. <rire> ok. Déjà, euh, merci pour les réponses. Je vous en prie. Et agréable soirée. Merci, meilleur Merci.